qu'on a fait sur le Team NETGETER, avec Batuan, Philippe et, et moi. Donc sur, sur ce qu'on a fait, donc on, a, on a géré la, dans l'étude d'un les du coup la déconnexion brutale uniquement en uniquement Chrome, c'est-à-dire quand on ferme le navigateur, on ferme le le tab. Euh, pourquoi Parce que dans Firefox en fait il y a une information WebRTC qui n'est pas implémentée, qui est actuellement c'est sur un bug sur Firefox. Et euh, du coup il faut faire un petit workaround pour que ça marche sur Firefox. En fait. euh, donc on a utilisé dans, dans MUT, on a utilisé Netflix avec WebRTC cette fois, ou plus en WebSocket. Et ça fonctionne bon, à 6, bon on a testé à 9 aussi, ça fonctionne aussi à 9. Normalement à 10 ça fonctionne. Donc les, les problèmes principaux qu'on a trouvés c'est que la se peut à brutale en faire, faire que ça ne fonctionne pas. Euh, le, si on fait un F5 en fait, euh, quand on est sur la page de mute, en fait, on ne peut plus se reconnecter. Et euh, en fait pour pouvoir se reconnecter, il faut se déconnecter, attendre 5 secondes le temps que tous les pires soient au courant que le, la personne s'est déconnectée. Et après on peut se reconnecter. Parce que le F5 en fait ça, il veut se re reconnecter trop vite. Et euh, le, un autre problème aussi qu'on a découvert, c'est que la gestion des ID, des, des pairs, est différente entre Netflix et Mute en fait. Dans, chaque, euh, enfin dans, ces deux, euh, dans Netflix, ils utilisent des, un ID, et dans euh, Mut, ils utilisent un autre ID, en fait, qui est généré de leur côté. Et euh, au niveau, c'est pas, enfin pas les mêmes ID, euh, on ne sait pas pourquoi. Il voilà. faut qu'on sache pourquoi il y a des, des différents ID. Voilà. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et on va faire une, une démo. Ah oui, ah, ah. On va faire une démo à 6, à non Plus peut-être ah, ah, oui. ah ouais, par contre l'écran elle va être tout petit. Exemple, hein. Si je peux le mettre sur le côté. Voilà. On va analyser des utilisateurs. Ah oui, ouais. Donc, ici, mon euh, user est là. Alors, je crois un autre Chrome aussi. Voilà. Oui. Bon, je vais appeler. Je vais changer de nom. Voilà, donc, il faut attendre un petit peu, ça va changer quelque part. Là, ici. Euh, donc là on met euh, 1, 2, 3, 1, 4, 5. <coughs> voilà, donc on peut l'écrire. Voilà. Vas-y, bah, tu as écrit. Voilà. Euh, donc tu tues tu, le serveur ouais. c est, c est, c est, c est Oui. C'est le serveur. C'est le serveur, c'est le serveur. Le serveur, c'est sur la machine. Oui, donc c'est sur la machine sur la d'affilée. Et si tu essaies de se connecter. Euh, il faut une autre option en fait. Si quelqu'un essaie de se connecter à, à cette adresse, oh, oui, me Ah ouais, si je suis en Je peux y aller. Ah oui, voilà. Et si je tape. Voilà. Et si j'essaie d'y aller avec un autre navigateur. Je peux vous montrer. Hein. Je peux y aller. Tant on peut continuer à... à écrire. Voilà. si l'utilisateur il ferme une âme euh, alors attends, je vais vous montrer euh, sur la console, en fait, peut-être. Parce que c'est plus... Euh... Ouais. <rire> c'est vrai C'est dépendant, c'est vrai. Ah Ça n'est pas vrai. si je ferme brutalement celui-là. Donc là, en fait, on va attendre un peu euh, et on va le voir disparaître. voilà, Donc Ici, on voit qu'il est, est parti. Et euh, oh, j'ai plus le. Ah, bah si, il y a mis ça. Là. Donc là, normalement, Chrome 2, euh, enfin, 2 disparaît. Il n'y a plus Romain 2. Voilà. Donc, de déconnexion brutale sur Chrome Et tu peux re reconnaître. Ah oui. Bah ben, non, je ne peux pas parce qu'il n'y a plus de serveur. Ah oui. <rire> <rire> Mais après, on ne parle pas. Rejoins après, bien voilà. Voilà c'est tout. Pardon T'as tombé là Oui, oui, laissé moi tomber. Et si Ah oui, je vais Je sais pas si je sais pas. C'est C'est là. Ah, le... ah. oh, oh. Mais c'est qui l'équipe de et... la C'est écrit dans le premier slide. slide. <rire> <rire>